C'est l'heure de la review pour Reload, une review que bien sûr j'aurais préféré vous faire sur table, mais n'ayant pas reçu de prototype à temps, il faudra se contenter de la version Tabletopia. Ça va laisser, j'en suis conscient, des questions en suspens, puisque je n'ai eu accès ni aux figurines ni au matériel je ne pourrais pas en parler. Malgré tout, le fait d'avoir pu interviewer les deux auteurs, le fait d'avoir pu vous présenter les règles en détail, tout cela est dans le contenu hein, de, de la playlist qui se trouve quelque part par ici, on a quand même une bonne idée aujourd'hui de ce dont on parle. Alors Reload c'est un jeu qui revient de loin pour moi, d'abord parce que le thème Battle Royale euh, dans le monde du jeu vidéo ne m'attire pas énormément, c'est pas des jeux que je pratique, et aussi parce que la DA, elle s'orientait plutôt vers un public jeune ou au mieux jeune adulte, ce que je ne suis pas non plus. Alors la DA, tout simplement, j'ai choisi de ne pas en parler, c'est un thème qui est très très subjectif. Euh, Qu'elle me plaise ou pas n'a aucune incidence sur vous. Je lis de temps en temps dans les commentaires des gens qui disent qu'une DA peut orienter le fait qu'ils vont sortir une boîte souvent ou pas, donc euh, faites-vous votre propre avis. De mon côté, en tout cas, je n'en toucherai pas un seul mot. Alors Halo c'est un jeu sur le thème du Battle Royale, qui est populaire au cinéma depuis les années 2000 avec le film éponyme Battle Royale, et puis dans le monde du jeu vidéo plus récemment avec des sorties comme PUBG ou bien Fortnite. Des jeux Battle Royale sur Kickstarter, il y en a déjà eu un paquet, en tout cas une poignée, euh, la plupart étaient assez décevants, moyen à nul, et ça pour deux raisons principales. La première, c'est la mauvaise idée du permades, c'est-à-dire la mort permanente. Quand vous voyez à 4 ou plus que vous êtes le premier mort, et ben vous attendez tout simplement que la partie se termine. Et le deuxième gros souci qu'on a sur la majorité de ces jeux, ce sont les mécaniques absolument simplistes, hein, je me déplace de deux cas je jette un dé si je fais 4 5 ou 6 je blesse mon adversaire tout ça n'est bien sûr pas très folichon alors ici rien de tout cela bien sûr c'est la première vraie grosse différence on a affaire à deux auteurs qui en plus d'être des joueurs de board game invétérés pour le cas françois vous sont des joueurs de jeux vidéo battle royale invétérés également donc ils ont cherché une mécanique qui soit intelligente intéressante et qui colle vraiment au thème c'est ce que je vais vous rappeler rapidement si vous êtes passé à côté de, de la vidéo règle on est sur un jeu qui tourne autour d'un système de dés. des dés que vous n'allez pas jeter mais euh, pour lesquels vous allez choisir les faces et ces faces finalement elles vont représenter votre niveau d'engagement que ce soit en termes de de concentration ou d'effort quand vous faites une action euh, vous le voyez ici si je suis en train de marcher je vais mettre par exemple un des quatre si je suis en train de fouiller je vais mettre un des deux et le génie de tout ça c'est qu'une fois que j'ai fini mon tour dès là avec les phases que j'ai attribué ça va représenter ma bah, défense donc évidemment plus j'ai fait des, des des actions qui étaient euh, qui demandaient soit beaucoup en concentration soit en effort comme fouiller comme tirer comme euh, activer des mécanismes plus je vais être vulnérable quand l'adversaire va me tirer dessus donc il y aura toute une, une notion de risque risk reward, de jusqu'où je veux aller jusqu'où je veux pousser ma chance sachant que par derrière évidemment euh, l'ennemi peut revenir et me mettre une correction à ce système 2d hein, assez unique et qui rend vraiment les parties euh, palpitantes on a euh, un système très modulable de tuiles alors d'abord d'abord toutes les petites tuiles vous allez bien sûr les arranger comme vous voulez pour faire un petit peu la, la map qui vous plaît même si vous aurez des, des maps préconstruites mais en plus ces tuiles pour l'immense majorité elles ont une petite icône au moins une parfois même deux pour le cas de la montagne qui euh, qui donnent des, des bonus ou des, des capacités particulières qui vont vous permettre d'utiliser le terrain à votre avantage, qui vont vous permettre de retourner les situations et qui vont permettre aussi de donner au jeu une très très grande rejouabilité. A tout cela s'ajoute enfin l'asymétrie des personnages, alors on en voit peu sur la version de Tabletopia parce que j'ai très très peu d'éléments à ma disposition, mais les quatre personnages que j'ai justement à ma disposition ont chacun un pouvoir spécial. Ça peut sembler peu comme ça, juste une, une capacité, mais la plupart sont vraiment dévastatrices. On a Korad qui par exemple va récupérer énormément d'équipements au fil de la partie et qui va très très vite devenir un monstre, on a de l'autre côté du plateau un Dax qui lui va toujours garder un dé de défense, c'est-à-dire que même si vous utilisez ces fameux dés pour faire des, des petites faces, pour ramasser, euh, vous pourrez toujours vous défendre un petit peu. On a un Blitz qui lui peut courir très très vite et vous le verrez si vous regardez la vidéo règle, ça permet d'être très très fort au corps à corps. Bref, euh, beaucoup de modularité, beaucoup de rejouabilité, beaucoup de variété. Et ça, ça joue en plus d'un système donc, de deck qui, à mon sens, est plus que solide, il est vraiment vraiment ingénieux. Alors tant qu'on est sur cette vue, je vais commencer avec des petits warnings quand même, quelques, quelques questions à se poser avant de, à, avant de backer de jeu euh, le premier c'est le, le souci des tuiles alors moi je fais encore des cauchemars de jeux comme euh, le récent kingdom rush ou le, le moins récent euh, the island of eldorado où vous avez justement alors dans kingdom rush ce sont des tuiles carrées, dans eldorado ce sont des, des tuiles qui ont exactement cette forme et qui s'assemblent à peu près de la même manière et qui sont malheureusement des tuiles qui sur une table bougent beaucoup sur une tuile dans Reload on peut être amené très rapidement à poser beaucoup beaucoup de jetons que ce soit les balises que ce soit les coffres que ce soit des murs mais il faut pas oublier qu'on a également des pièges ici et que chaque joueur peut en mettre un ou plusieurs on a la planque aussi qui prend un petit peu de place alors tout ça euh, sur une une cuile, moi j'ai peur que en manipulant les pièces, tout simplement en déplaçant les personnages ou euh, suite à un, un petit coup de doigt malvenu tout parte un petit peu de travers et tout bouge donc c'est euh, ma vraie question, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un prototype, je suis pas certain que tout tienne aussi bien en place que sur un, un mode virtuel et sachant qu'il n'y a pas a priori de playmat prévu ni même de, vous savez, du sorte de socle finalement, qui permettrait comme dans Winward, de, de, de caler un petit peu le tout, je ne sais pas à quel point l'ensemble le, va vraiment euh, bien tenir on va revenir sur un point peut-être un petit peu plus euh, subtil, euh, je me méfierai à votre place de ceux qui vendent ce jeu comme étant je familial parce qu'à mon sens c'est pas vrai même si comme dans Kingdom Rush on y revient c'est parce qu'il est il est assez récent dans mon esprit euh, la DA peut être trompeuse. Reload c'est un jeu qui peut s'apprendre facilement mais finalement pour prendre un, un parallèle que, que je vais peut-être citer plusieurs fois euh, les échecs ça peut s'apprendre aussi facilement les règles il y en a pas 50. Le problème c'est que comme dans les échecs pour moi dans reload ou même le poker d'ailleurs euh, votre niveau d'amusement à vous euh, va dépendre de la curiosité de votre adversaire. Aux échecs au poker si vous jouez contre quelqu'un qui ne sait pas jouer ou qui fait n'importe quoi bien sûr vous gagnez mais vous ne vous amusez pas du tout dans reload c'est exactement la même chose on a un système qui est finalement faussement simple et qui du coup peut sembler accessible mais il faut faire très attention euh, pour qui vous l'achetez et avec qui vous allez jouer je vous montre dans reload finalement c'est très très facile d'aller tuer quelqu'un euh, dès les premiers tours alors si j'évite de casser le plateau euh, dès les premiers tours vous allez pouvoir investir beaucoup de dés pour euh, alors généralement quand on se parachute on va courir on va aller euh, ramasser le premier truc qu'on trouve Hop, donc on met un 2 ici, on va euh, potentiellement foncer sur l'adversaire et puis si on a trouvé une arme à feu, généralement ça tire sur du 2 ou du 3, donc vous voyez on se retrouve avec quelque chose comme ça, si on tire deux fois, généralement le deuxième dé est plus petit, donc euh, voilà, bon l'arme n'est pas là mais vous avez compris le système, donc vous vous retrouvez avec une défense un petit peu moisie. Comme ça vous avez tué votre adversaire c'est super et puis bah, il suffit que l'adversaire lui à son tour sur parachute donc juste après hein, puisqu'on reload dans ce jeu là on n'a pas de mort permanente on revient constamment en jeu il va revenir il voit que vous avez des stats très faibles lui même il va rusher il va faire exactement la même chose et sur des parties entre jeunes joueurs ou des parties entre débutants ça va être un kill fest comme ça où tout le monde va se tuer limite à chaque tour vous allez tuer quelqu'un euh, alors oui ok il y en a bien qui finira par gagner avoir plus de fame parce qu'il aura tué au bon moment ou de la meilleure manière mais c'est pas le plus intéressant quand vous jouez avec des joueurs expérimentés par par exemple, j'ai eu la chance de jouer avec les deux auteurs, on se rend compte que c'est un jeu qui est excessivement stratégique et qui là vraiment se rapproche des échecs, ou quand vous allez vous parachuter quelque part. Allez disons ici, vous allez commencer par chercher quelque chose, vous allez peut-être poser votre planque histoire d'avoir un point de repli, vous allez éventuellement piéger aussi cette zone qui est une zone village donc qui peut servir à ramener des ressources, seulement ensuite vous allez vous déployer voir si vous prenez quelques, quelques balises, éventuellement garder quelques dés en défense pour être euh, prêt en cas de coup dur, et ça va être un jeu qui va être beaucoup plus tempéré comme ça à, à part quelques moments d'explosion vraiment euh, vraiment vif un jeu très tempéré, un jeu où on se jauge, un jeu surtout quand on est à 2 contre 2 ou plus, hein, euh, où on va essayer de compter sur l'adversaire, gérer la menace que va représenter euh, l'allié de la personne qu'on va attaquer, etc. Donc si vous vous retrouvez euh, face à votre fils de 7 ans, face à des adolescents, on risque d'avoir des parties où, oui, ça va être euh, kill sur kill, donc reload sur reload sur reload, en permanence, des gens qui courent partout euh, comme des poulets sans tête, avec, euh, avec un minimum d'armes, puisqu'à chaque fois qu'on reload, évidemment, on perd son équipement, et c'est pas intéressant du tout. Donc à mon avis, sans être un jeu expert, c'est un jeu qui s'oriente plutôt euh, vers un public adulte, jeune adulte à adulte, euh, qui aime la stratégie, et euh, pas tant à quelqu'un qui veut euh, revivre l'euphorie hein, d'un top 3 dans Fortnite ou, euh, ou quelque chose dans ce genre, excusez mon, mon vocabulaire assez peu évolué dans ce, dans ce domaine donc méfiez-vous ouais, de, de ceux qui vont vous vendre ça comme un jeu familial parce que qu'ils jouent en famille je vois peu l'intérêt. C'est un jeu qui va très mal s'adapter, je pense, à un écart d'âge trop grand ou d'expérience trop grand. Et qui conviendra mal peut-être à un groupe qui sera trop disparate entre celui qui veut juste s'amuser et, et prendre un fil rigolo et celui qui va investir de, du temps dedans, qui va réfléchir, qui va essayer d'établir de, des stratégies. Je mets aussi un dernier petit bémol qui est peut-être pas le plus gravissime, mais qui pour moi quand même a un impact, c'est qu'on a un pack d'événements. Attendez, je vous le montre. On a un pack d'événements ici. En fait, c'est ce qui va vous permettre de, bah de, de faire arriver le gaz toxique. Le gaz toxique, hein. toxique c'est tout simplement ce qui va euh, encercler l'île et vous forcer, vous euh, voyez, comme cette carte, à, à vous rappeler. Les uns les autres jusqu'à ce que l'île soit complètement envahie. Et alors, dans ces cartes événements, il y en a quelques autres. Il y a quelques autres choses qui peuvent arriver, comme des parachutages par exemple. Alors, peut-être que je vais en trouver. Je ne sais pas si j'ai mélangé le deck. Bon, il y a d'autres événements qui peuvent arriver. Et finalement, il y a assez peu de cartes dans le deck de base. Puisqu'on va euh, dans les nouvelles règles, on commence avec 16 cartes dans la pioche et il y en a 20 en tout. Donc, ce qui veut dire qu'on va souvent avoir les mêmes choses. Et je pense que sur un jeu de... avec ce thème, finalement, on avait la possibilité d'avoir euh, une grosse rejouabilité là-dessus avec des événements qui vont nous surprendre et non pas, tiens, il y a une carte roi, comme celle-ci, euh, j'attends la carte roi parce que j'ai 80% de chance qu'elle tombe. Le jeu est suffisamment varié, ne vous méprenez pas, je l'ai déjà montré en, en nombreux points, mais je comprends pas pourquoi ce, ce deck événement, finalement, il est aussi il, il a reçu aussi peu d'attention, aussi peu d'amour de la part des créateurs, alors qu'il y avait plein de choses marrantes à faire dedans, en plus, donc, des fameuses cartes gaz toxiques qui vont se répandre un petit peu partout. Alors, on en vient à la question fatidique, euh, qui est un petit peu le cœur, en tout cas, de, la, de cette campagne pour beaucoup, est-ce que c'est un, un jeu qui reprend bien le concept de, des battles royales J'ai envie de dire oui et non, et je vais vous dire que c'est la meilleure réponse possible. D'abord oui, parce que euh, parce qu'on a de l'équipement, parce qu'on va être parachuté parce que euh, on va s'entretuer. Euh, on retrouve bien finalement les, les thèmes forts hein, du Battle Royale et on, on retrouve l'ambiance même dans le design. Hein, c'est très Fortnite, c'est très Apex il n'y a pas de souci Et en même temps, non, pourquoi Parce que Jean-Marc Ribel a dit lui-même dans l'interview, euh, c'est un jeu qui a été conçu à la base pour du jeu en équipe, ce qui n'est pas trop l'essence du Battle Royale, mais c'est absolument magnifique. Tout son sel, Rilo de le prend dans le jeu en équipe, dans le 2 contre 2, dans le fait de pouvoir justement compenser les risques que vous prenez quand vous faites une action un petit peu intéressante par le fait d'avoir un allié derrière qui va vous couvrir euh, si je suis ici, si je commence à je sais pas, à tirer sur un ennemi qui serait quelque part et eh bien c'est pas grave parce que peut-être que mon allié pendant son tour, je prends un autre pion au hasard il va venir sur ma case, comme aux échecs, encore une fois hein, pour essayer de, de dissuader l'adversaire de, de m'attaquer, il peut venir peut-être éventuellement construire des murs chez moi pour me protéger il peut aller euh, me faire profiter de sa planque, est-ce qu'il irait pas si c'est fait reload aller se parachuter de l'autre côté et puis aller poser des pièges un petit peu partout pendant que moi je suis en train de ramasser des balises ici, Donc à énormément de choses intéressantes à faire à deux. Je trouve que... Bah en tout cas j'ai la forte impression que le mode chacun pour soi le ffa il était euh, implémenté peut-être pour euh, pour satisfaire une frange des, des fans de battle royale mais c'est certainement pas ce qui est le plus intéressant euh, même à deux joueurs il vaut mieux jouer à deux contre deux qu'à un contre un c'est tellement tellement plus stratégique c'est tellement plus euh, profond finalement et, et intéressant donc euh, voilà oui c'est un jeu de plateau qui s'inspire très très bien des Battle royale mais à mon sens il fait mieux il fait plus intéressant et il colle beaucoup plus euh, au thème du board game au jeu de plateau hein, euh, ce qu'il est tout simplement on est donc sur un jeu qui est rapide et pointu, un jeu qui est quand même assez facile à expliquer, euh, avec des, donc une mécanique qui est euh, peut-être pas unique, mais en tout cas très travaillée et vraiment bien adaptée. Donc c'est un jeu que vraiment, euh, pour le prix, je recommande les yeux fermés, sachant que, encore une fois, attention au public euh, avec lequel vous allez jouer, attention peut-être à une forme de déception, si vous êtes plus, comme on dirait dans certains euh, milieux, un tryhard, ou au contraire un troll, euh, à trouver des joueurs qui vont être dans votre état d'esprit pour que le, le jeu soit amusant pour tout le monde. C'est un jeu auquel vous pourrez jouer avec des enfants, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème, mais c'est un jeu, euh, je pense, pour en atteindre sa quintessence dont il faut profiter entre adultes et avec un petit peu de réflexion parce que le vrai potentiel pour moi j'insiste encore c'est la stratégie c'est tout ce qu'on peut faire quand on réfléchit et quand on ne se contente pas de balancer des dés et puis de bah, finalement de se livrer au sort alors j'appuie parce que c'est une, une des choses que, que, sur lesquelles Jean-Marc Tribé a beaucoup insisté là on, on part vraiment sur un écosystème c'est à dire que reload ce reload c'est le premier chapitre de quelque chose qui peut aller très très loin puisque le jeu est complètement modulable on peut créer des héros autant qu'on en veut et la volonté des deux auteurs donc François Rouzé et Jean-Marc Tribé c'est vraiment de créer une espèce de donc d'écosystème, de dynastie et de pousser ce reload le plus loin possible avec un maximum de contenu, de modularité donc c'est quelque chose qui pendant la campagne je pense ira déjà plus loin que ce qu'on voit maintenant et euh, quelque chose qui sera amené en plus à, à évoluer par la suite, sachant que c'est un jeu qui est poussé par Colossal et par Matago je pense qu'on n'a pas de souci à se faire en termes de, de suivi et, euh, et de campagne à venir. Ma conclusion donc c'est un grand oui, attention à l'écart d'expérience entre les joueurs, attention à ce que vous voulez quand vous achetez euh, ce reload, ne vous laissez pas berner par son côté faussement simpliste, par contre si ça devait vous décourager, je de plus près parce qu'il y a vraiment des possibilités euh, sinon pour moi c'est vraiment tout bon c'est un jeu qui est, euh, bah, qui est fait par deux, deux auteurs de talent finalement qui reste rapide même quand on la joue, euh, quand on la joue stratégique donc c'est un jeu sur lequel à côté duquel il ne faut pas passer et je pense que c'est un jeu une licence à suivre dans les années à venir sur ce je vous laisse aller faire un tour sur la page Kickstarter de Reload, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt